Les amis, aujourd'hui, je vous propose ma sélection Black Friday, des produits high-tech vraiment utiles. C'est des produits high-tech que j'utilise au quotidien depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça tombe bien, cette semaine, ils sont en promotion ou ce week-end, ils seront en promotion pour le Black Friday. Donc, voilà, je vais vous les présenter et vous dire pourquoi c'est un très bon achat. C'est parti Commençons par parler de mon compagnon, mon compagnon au quotidien, mon compagnon de lavage, de nettoyage, bref, qui me permet d'avoir un intérieur propre, c'est le D-Bot X1 Omni. C'est un aspirateur robot laveur qui a plus d'un tour dans son sac pour vraiment être la Rolls Royce, être le meilleur aspirateur robot que j'ai pu tester. Pour l'instant, c'est un aspirateur robot qui a la particularité d'avoir une base auto-aspirante, auto-nettoyante et surtout, parce que je vous ai dit aspirateur robot laveur et surtout la particularité qui m'a le plus plu c'est vraiment ce système de lavage oui cet aspirateur robot est composé du système unique de lavage rotatif Osmo Turbo 2.0 qui assure une rotation jusqu'à 180 fois par minute pour un nettoyage en profondeur ça me rappelle un petit peu les grosses machines qui nettoient les routes ou qui nettoient les centres commerciaux avec ces serpillères Rotatif, Ça va vraiment désincruster vos sols. Le meilleur dans tout ça, c'est que l'aspirateur robot, je vous ai dit, a une base auto-aspirante, auto-nettoyante. C'est-à-dire qu'il va faire son petit tour, il va aspirer, il va nettoyer avec les serpillères. Et lorsque les serpillères sont sales, il va retourner à sa base, nettoyer les serpillères. Car dans la base, il y a un bac d'eau propre et un bac d'eau sale. Donc il va nettoyer les serpillères, les sécher et c'est reparti pour un tour de nettoyage jusqu'à que toute votre pièce ou tout votre rez-de-chaussée ou tout votre étage soit propre. Cette technologie de séchage de serpillères, de lavage, c'est vraiment le top parce qu'en gros, vous avez juste à mettre de l'eau propre, à enlever l'eau sale peut-être une fois toutes les deux semaines, trois semaines et sinon rien d'autre à faire. Pour ce qui est de la poussière, c'est pareil, il a une aspiration surpuissante de 5000 pascal et vous avez à vider le bac de poussière une fois tous les mois à peu près. Donc c'est vraiment clé en main, vous avez pratiquement rien à faire, c'est le top. En plus, on pourrait parler de toute la technologie qui est dedans. Vous allez avoir un assistant vocal dedans pour contrôler l'aspirateur. Vous allez avoir un mapping 3D, bref. Je vous invite à aller voir mon test pour en savoir plus sur cet aspirateur. Et ça tombe bien parce que cette semaine, il est en promotion. Il y a 400 euros de réduction sur ce D-Bot X1 Omni. N'hésitez pas aussi à aller voir, je vous mettrai en lien en description aussi, euh, tous les produits, hein, toute la sélection de produits en promotion de chez Ecovacs pour euh, ce Black Friday et cette semaine du Black Friday. Car il y a une multitude d'aspirateurs robots euh, chez Ecovacs qui vous permettent de garder un intérieur propre avec une puissance d'aspiration. Au top comme par exemple le D-Bot N8 ou encore le D-Bot T9 Plus. Ces aspirateurs robots comme le T9 Plus vont intégrer une grosse puissance d'aspiration et une technologie un petit peu plus basique au niveau de la serpillière il n'y aura pas le système rotatif mais vous allez voir le prix est très intéressant. Passons maintenant au deuxième produit de ma sélection en deuxième produit de ma sélection Black Friday, c'est bien entendu l'éternel Alexa. Oui, vous le savez, pendant la Black Friday Week chez Amazon, il y a pas mal de promotions aussi. Et il y a notamment des promotions sur les échos, les échos Dot, etc. etc. J'ai pas un produit vraiment en particulier vous conseiller entre un écho un écho Dot, ça va dépendre de ce que vous cherchez un écho studio moi ici j'ai l'écho studio ça va dépendre un petit peu de ce que vous cherchez il y a aussi voilà les échos chauds avec des écrans je vous ai fait déjà pas mal de vidéos là dessus sur les différents échos pourquoi pas vous faire une vidéo aussi sur quel écho choisir on verra, si ça vous intéresse, vous me dites directement en commentaire, mais voilà, moi Alexa fait vraiment partie de mon quotidien, c'est elle qui va m'ouvrir mes volets, celle qui va fermer mes volets, celle qui va allumer mon studio, celle qui va éteindre mon studio, celle qui va me mettre mon minuteur, qui va me dire quelques recettes, qui va me mettre de la musique directement, sans avoir à toucher à rien, c'est mon assistant vocal chez moi, au quotidien et c'est vraiment voilà un des produits qui a un petit peu révolutionné mon quotidien révolutionné ma façon d'interagir avec mes objets connectés donc je ne peux que vous recommander ces petites promotions sur les Alexa Echo passons maintenant au troisième produit en troisième produit, on va rester sur des objets connectés qui aussi ont un petit peu révolutionné ma façon bah voilà, de vivre chez moi, d'interagir chez moi, etc. Ça va être aussi lié hein, avec euh, Alexa que j'ai dit avant, mais ça va être toute la gamme de produits Philips Hue. Vous savez, c'est les lampes connectées, que ce soit des ampoules, euh, des spots, peu importe ce que vous voulez. Il y a une multitude de produits disponibles, des, voilà, des rubans LED, ce que vous voulez. C'est vraiment pour moi aussi la maîtresse de comment je vis chez moi. Chaque année, j'attends le Black Friday pour acheter des produits de Philips Hue euh, parce qu'il y a souvent du 3 acheter euh, pour le prix de 2 ou alors de 1 acheter 1 à 50%. Bref, il y a toujours des offres hein, sur leur site. Je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien aussi en description. Euh, C'est des produits que j'utilise au quotidien. Moi, j'ai acheté des détecteurs. Ça m'a permis, en gros, d'économiser de l'électricité directement et aussi de rendre un petit peu mon électricité, mes ambiances un peu plus fun parce que vous allez pouvoir acheter des lumières qui font des ben, comme un petit peu tout ce qu'il y a derrière moi mais ça c'est mon studio Mais même lorsque vous regardez la télé il y a des rubans led exprès pour la télé où il y a voilà même vous pouvez mettre des petites lumières un petit peu chez vous et en fonction de comment vous allez vous mettre vous dites par exemple Alexa vas-y mets moi la, la routine télé elle va fermer les volets vous mettre des petites lumières d'ambiance avec des couleurs différentes et vous allez pouvoir regarder votre film votre série tranquillement c'est au mieux un bon moyen d'économiser de l'électricité parce qu'on est sur de la technologie LED qui est souvent de basse consommation qui va vous permettre d'économiser de l'électricité par rapport à des ampoules normales mais c'est surtout moi j'ai associé tous ces produits avec des capteurs de mouvement du coup lorsque je vais dans une pièce ça s'allume c'est assez facile à faire parce que tout est connecté. J'ai pas à, à ajouter un capteur de, lume, de mouvement avec un fil à une lampe voilà, comme il se faisait à l'ancienne. Ça va être vraiment simple. Capteur de mouvement, vous prenez l'application, vous associez le capteur de, le, de mouvement à certaines lumières. Vous lui dites. au bout d'une minute après le passage d'un mouvement, tu t'éteins. Et voilà, votre lumière sera restée euh, allumée qu'une minute. C'est top pour ne pas avoir à oublier d'éteindre vos lumières. N'oubliez pas d'essayer d'économiser de l'électricité quatrième produit, on va parler d'un produit assez spécifique qui aussi, moi, a révolutionné ma façon de nettoyer. Ça va être encore un produit de chez Ecovacs, mais ça va pas être un aspirateur robot laveur. Ça va être le WinBot W1 Pro. C'est un robot laveur de vitres. Oui, est-ce que vous lavez vos vitres chez vous Moi, personnellement, je pense que je dois laver mes vitres une fois par an. Avant d'avoir ce robot, je devais laver mes vitres une fois par an. Et je peux vous dire que, voilà, déjà, elles étaient salle de chez sale, j'avoue que je suis, pas, je suis pas trop méticuleux dans le nettoyage de mes vitres, pourtant j'ai des grandes baies vitrées mais elles étaient déjà salle de chez sale et en plus après le nettoyage, avoir passé une heure à bien laver il y avait encore plein de traces de chiffon etc, je ne sais pas comment m'y prendre grâce à ce WinBot W1 Pro, il n'y a rien à faire, c'est un robot intelligent qui va vous permettre de nettoyer vos vitres il va savoir où il se trouve sur la vitre, il va suivre un parcours intelligent pour avoir un nettoyage optimal. Il intègre une technologie de pulvérisation automatique croisée avec des pulvérisations grand-angle et un réservoir d'eau. Je vous l'ai dit, il va savoir où il va, il va planifier des parcours de nettoyage. Et il va avoir une puissance d'aspiration optimisée de 2800 pascal. Bref, si comme moi, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la, la hargne pour passer du temps, à prendre l'escabeau, pour laver des vitres, etc. C'est etc., vraiment l'objet qu'il vous faut. Il a une offre Black Friday avec 100 euros de moins actuellement. Donc ça peut être... L'occasion voilà d'avoir un robot laveur de vitres pour vous Ou alors d'en acheter un pour l'offrir à quelqu'un Que vous connaissez qui ne lave pas souvent ses vitres Vous l'achetez maintenant et vous le gardez Et vous l'offrez à Noël Passons maintenant au dernier produit de ma sélection Dernier produit de ma sélection, je n'ai pas forcément une marque à vous conseiller. J'en ai essayé plusieurs. J'en ai essayé la marque Blink, j'ai aussi la marque Arlo et j'ai aussi la marque Thomson. C'est des caméras de sécurité. C'est le moment maintenant, là, pendant le Black Friday, d'acheter des caméras de sécurité. Il ne faut pas attendre les grandes vacances hein, pour acheter vos systèmes de sécurité parce que, bah, déjà, les prix sont moins intéressants et c'est souvent juste avant de partir en vacances où vous vous dites ah, comment je vais sécuriser ma maison, etc., etc. Et vous faites les mauvaises erreurs dans le choix de produits. Voilà, moi je vous le disais, j'ai des caméras Blink qui sont très simples d'utilisation, j'ai des caméras Arlo qui aussi ont un petit panneau solaire qui permet voilà d'être des caméras sans euh, forcément besoin de les raccorder à l'électricité c'est vraiment aussi simple, parfait c'est efficace, l'enregistrement est plus long et de meilleure qualité que les Blink et j'ai aussi une caméra Thomson Reita qui elle se raccorde à l'électricité et qui va, va filmer tout le temps va être euh, 360. Bref, je recommande ces trois marques sans souci, Blink, Thompson et euh, Arlo. Je vais aller voir sur ces marques s'il y a des promotions Black Friday. J'imagine que chez Blink il y aura des promotions Black Friday parce que c'est euh, voilà, lié à Amazon. Mais bref, je vous regarderai sur ces trois marques s'il y a des promotions Black Friday. Je vous les mettrai en description hein, car c'est le moment hein, pour équiper votre maison, pour sécuriser vos maisons. Moi juste sur le fait de... Dire à un livreur, bah vas-y, laisse le colis devant, il y a une caméra. Ça vous permet déjà de ne pas perdre votre colis. Et ça vous permet aussi d'avoir un oeil sur, voilà, sur chez vous. Bref, c'est un produit qui, au quotidien, peut vous sortir de mauvaises situations. Voilà, les amis, pour mon top 5 des produits à acheter, à voir, à essayer de chercher durant ce, cette Black Friday Week. Et durant ce Black Friday... J'espère que vous trouverez la perle rare que vous cherchez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez déjà planifié ce que vous allez acheter. Ou si vous avez déjà craqué. Parce que la Black Friday Week a commencé. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high e tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.